Les sondages mot français restent rien. Le coq. Mais t'es français et tu connais pas le coq. je suis le coq. <rire> je ne sais pas, Tu t'en manques de moi qui <rire>